Bonjour à tous, nous sommes le 4 juin 2022. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais peut-être euh, faire une petite euh, revision des de ce qui s'est passé cette semaine. Ben, surtout euh, ce que j'ai placé sur mon site pour vous donner peut-être des informations un peu différentes de ce qu'on voit dans les médias, euh, euh, je veux dire, canés euh, un peu partout euh, au Québec. Donc, euh, euh, je suis allé chercher des informations pour vous les partager, pour que vous puissiez prendre du temps peut-être pour vous tenir au courant de ce qui se passe, parce qu'il se passe euh, beaucoup, de ben, au niveau économique, euh, d'événements de, de, importants. La première des choses, c'est la hausse des taux d'intérêt, où euh, la Banque du Canada euh, a remonté encore le, le taux d'intérêt, et euh, on dit allègrement que le taux d'intérêt pourrait atteindre 3 euh, on va voir comment le marché va réagir à tout ça, parce que dans le fond, ce qu'on a fait, ben autant la Banque du Canada que la Fed, là, euh, ce qu'on a fait depuis deux ans, là, lorsque la... la... La crise du COVID est arrivée, tout simplement. On a supporté le marché d'une manière euh, outrageuse. Donc, ce que ça a créé, tout simplement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui euh, de l'inflation. Et euh, Jérôme Powell avait dit que c'était transitoire, tout simplement. Euh, Injecter tant d'argent dans une économie qui euh, était euh, bah, bah, qu'on a paralysé littéralement avec euh, la crise du COVID. Tout simplement, on a créé une paralysie totale du système économique mondial, euh, et ce qu'on a fait hein, ensuite, euh, on a paralysé le port de Shanghai. Euh, ça vient de la Chine et c'est comme bizarre parce qu'on est à la fin du Covid et tout simplement on a pris cette décision en disant qu'il fallait qu'il ne fallait plus avoir de cas de Covid, euh, c'est quelque chose qui est très très bizarre, ben moi je pense pas que c'est bizarre, là. on met euh, souvent des événements euh, qui paraissent bizarres un à la suite des autres, comme par exemple la, ben la guerre d'Ukraine euh, euh, que l'OTAN, le NATO qu'on appelle en anglais euh, est allé provoquer tout simplement Poutine pour que Poutine puisse envahir l'Ukraine en rapprochant, en, en ne suivant pas des traités qui avaient été écrits. Euh depuis euh, Belle-Lurette, mais surtout en euh, 2014, euh, Poutine a montré ses dents, qui était capable d'aller... Euh, lorsque l'OTAN commence à, à montrer euh, de l'attention, ben, Poutine était capable, lui, de répondre à ça. Et il faut euh, quand même préciser que beaucoup de pays ont, ont décidé de ne pas sanctionner euh, le, le, euh, Poutine, ben, les Russes. Et euh, entre autres, il y a Israël. Israël qui est supporté par les États-Unis euh, depuis Belle-Lurette, et Israël ne supporte pas le, le, le, de, de, de, de créer une division entre eux économiquement là, au, au niveau des Russes en faisant des sanctions. Euh, Israël, et là, je pense que l'Arabie saoudite, ça s'en viendrait aussi. Ça, c'est à part du Brésil, de l'Inde, euh, le BRIC, euh, qui est la Russie aussi. Euh, et la Chine, bien entendu, l'autre fois, dans de la dernière vidéo, ou une des dernières vidéos, je ne me souvenais pas. C'est En tout cas, euh, là, il y a Karjan Kistan aussi il euh, y a l'Afrique du Sud aussi qui euh, n'a pas euh, imposé des sanctions à la Russie, donc il euh, y a beaucoup de pays qui, ont pas, qui ne sont pas embarqués dans les sanctions avec la Russie et l'Europe beaucoup de pays en Europe, l'Europe elle-même et euh, les États-Unis aussi et le Canada, il faut le dire, là aussi, euh, qui, qui, qui impose des sanctions parce que Trudeau, euh, y a-t-il un pilote dans l'avion, j'en reviens même pas. En tout cas, peu importe, euh, là, on se trouve à être euh, paralysé de, de euh, ben, on va dire, l'inflation, le prix de l'essence, tout ça est directement relié aux sanctions euh, que les pays occidentaux euh, ont fait à la Russie, ont imposé à la Russie. Et maintenant, euh, on se trouve à avoir un, un prix du pétrole qui est élevé pour, pour tout le monde euh c'est les méchants russes peut-être qu'on va accuser là, mais là dans le fond ça est vraiment dû au fait des sanctions avec euh, la Russie parce que comme je vous ai dit euh, vous pouvez aller le constater vous-même euh, dans le fond euh, la Russie euh, exporte beaucoup beaucoup de pétrole de gaz naturel et d'autres euh, d'autres ressources naturelles et maintenant on vient de priver la planète de paquets de ressources et Poutine lui est allé tout simplement euh, avec euh, le bon sens selon euh, leur euh, position dans, euh, si vous voulez du pétrole russe payez en mais personne n'a d'euroble, c'est ça qui est le problème donc euh, a, a dit aussi qu'appuyer qu euh, à l'euro ben, ben, dans le fond le, le paiement du pétrole en, en, en or donc euh, en métaux précieux, en or, et c'est adossé, euh, euh, c'est une, une nouvelle normalité qui va changer la planète tout simplement que le dollar américain ne demeurera pas le, le dollar, euh, euh, la, la devise principale depuis 1944 aux accords de Bretton Woods. Eh bien, euh, c'est terminé, là, ça vient de terminer justement parce que le, les Américains, comme je vous avais dit dans une des vidéos, n'ont pas du tout respecté euh, euh, les pays qui ont acheté leurs dettes, les pays qui qui n'ont pas la même opinion qu'eux, dont euh, je pense que ben il y a la Russie bien entendu. Je pense que la Turquie aussi, donc, euh, les, les pays qui veulent acheter des bons du trésor, donc qui se trouvent avec la dette des États-Unis, eux créent à partir de rien, eh bien, euh, on ne respecte même plus ça. On a, euh, et, et puis ici, euh, au Canada, souvenez-vous, ça fait pas très longtemps, c'est cet hiver, euh, Trudeau a fait à peu près la même chose, mais d'une autre manière. Donc, aller jouer dans les comptes des banques de des individus qui étaient là à manifester pacifiquement à Ottawa, c'est quelque chose de d'ignoble, de, de, et Trudeau euh, se plaît à dire encore, qu'on est en pandémie. Euh, c'est euh, quelqu'un de très, très. Euh, euh, Jor euh, mon fils me parlait de ça, Jordan Peterson, parlait de Trudeau en disant qu'il euh, l'analysait, euh, il disait que c'est un psychopathe, et je pense vraiment que Trudeau est un psychopathe, euh, euh, quelqu'un qui est en dehors de la réalité complètement, ne comprend exactement pas ce qui se passe euh, autant au Canada que sur la planète, et on est pris avec ce. ce ce, ce premier ministre-là qui a fait une alliance avec un, un traite, on doit le dire, il euh, n'y euh, a pas d'autre mot, c'est Jackie Singh, là, euh, qui se trouve être le, le, le, le boss là, du NPD, qui était à l'origine... Euh, euh, le NPD avait été fondé pour aider les démunis et euh, vraiment s'impliquer, euh, et c'était, je crois, le fondateur, c'était un chrétien qui euh, avait euh, à cœur d'aider euh, le prochain, là, mais d'une manière politique, euh, donc euh, vous pouvez les lire l'histoire du NPD, mais euh, euh, Jack, Jack Mixing, j'ai toujours de la difficulté à prononcer, a vraiment trahi euh, son parti en s'associant à Trudeau, euh, donc euh, s'associer dans le sens qu'il ne votera pas contre Trudeau, jusqu'en 2025, et euh, c'est triste ce qui arrive, parce qu'on a perdu la démocratie, un gouvernement minoritaire qui est allé s'associer à un traître, à son parti, pour euh, garder le pouvoir, euh, c'est triste Donc, euh, je vais faire simplement une petite revision euh, de ce qui s'est... Ben, des, des dernières nouvelles que j'ai placées, là, que je pense qui sont pertinentes. On va faire ça rapidement. Et ensuite, on va aller voir quelques graphiques euh, pour vous montrer, euh, est-ce qu'on est dans un bear market? Moi, je crois que oui. Mais là, la question à savoir, euh, est-ce que le fond est atteint? Euh, je ne pense vraiment pas, mais on va aller voir ça. Il y a quelques graphiques qui vont nous instruire là-dessus. Donc, on va commencer. Hein? Je vais partager l'écran comme ça. On va commencer tout simplement avec quelques nouvelles que j'ai mis euh, sur mon site, euh, des nouvelles qu'on n'ira on pas, pas dans la profondeur. Je vous invite à aller les lire tout simplement c'est euh, euh, le revenu de base universel c'est en train de revenir sur euh, le plancher, vous savez ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends euh, le World Economic Forum vient d'avoir lieu, je ne sais pas si c'est terminé on n'a presque pas entendu parler dans les médias traditionnels à tout le moins du World, le World Economic Forum et euh, pourtant euh, c'est des dirigeants de la planète qui se trouvent à parler bien entendu du COVID encore mais là c'est fini, et ils parlent aussi de, de, de la guerre en Ukraine, que les méchants russes sont en train de briser l'économie mondiale, c'est complètement faux, ce sont des idiots qui ont euh, <coughs> les idiots, les banques centrales qui ont tout simplement euh, injecté de l'argent euh, euh, à outrance dans le système et maintenant on paye pour ça là, <coughs> et pour les décisions euh, euh, absolument euh, atroces là, de ce qu'on fait euh, euh, subir aux Russes et je dois préciser là je parle pas de Poutine du dirigeant je parle même pas de des de, de, euh, des militaires euh, ben, des militaires de, des chefs militaires russes je parle des individus les Russes euh, je connais un, ben, je le connais il se trouve à être dans ma famille un Russe euh, qui vient de perdre il, il travaillait il est immigrant au Canada mais il travaillait encore un en lien avec la Russie et son entreprise vient de se faire euh, exterminer littéralement et c'était même pas une entreprise là, qui euh, euh, de ce que j'ai su. C'est une entreprise tout simplement russe. Euh, et lui, travaille à distance et puis, il vient de tout perdre dû au fait que c'est un méchant russe. Et on, on a vu d'autres euh, euh, sanctions qui sont absolument. Euh, ben, de toute façon, l'Europe elle-même est en train de perdre le combat parce que l'Europe a pris beaucoup de force. Euh, euh, L'Europe est appuyée sur euh, euh, le, les ressources naturelles. Donc, euh, euh, revenir à cet euh, article-là, euh, Christia, euh, je me souviens pas son, de son nom par cœur, là, je le lis ici, à euh, euh, Christalina Georgieva, qui se trouve être la directrice du FMI, Fonds euh, monétaire international, qui a été créé euh, en décembre 2000, euh, 1945, euh, après la seconde guerre mondiale pour... Euh, euh, recréer un nouveau monde, euh, FMI et euh, la Banque mondiale aussi, euh, mais là on se trouve à avoir une nouvelle, euh, bah, c'est l'idéologie Wokis, euh, c'est l'idéologie euh, euh, du World Economic Forum tout simplement qu'elle, elle a dit qu'on devrait euh, euh, subventionner, bah, donner de l'argent, un salaire de base universel un peu à tout le monde pour euh, qu'ils puisse se nourrir et euh, l'intention est bonne, mais regardez ce qui est, ce qui est fou, c'est que ce qu'elle vient de dire, tout simplement, c'est que les gouvernements doivent absolument injecter beaucoup d'argent encore... Euh, en donnant un salaire de base universel pour aider les personnes. Mais même si on imprime, on n'imprime même plus d'argent, on, on, on ne fait que inventer, créer de l'argent à partir de rien euh, électroniquement, mais même si on donnerait dans un compte en banque de l'argent, euh, ça ne crée pas du blé, ça ne crée pas le, euh, le blé, je parle la, la nourriture elle-même, ça peut être d'autres choses. Euh, tout ce que ça fait, ça amène de l'argent dans un téléphone cellulaire, parce que probablement c'est le même qu'on va fonctionner mais euh, l'économie elle-même euh, ne suivra pas parce que les fameuses sanctions qu'on a, qu a faites à la Russie et la guerre qui se passe en ce moment l'Ukraine est un des je sais pas si les plus grands producteurs que le Canada mais au niveau du, du, du blé et de tout ce qui est céréales euh, donc euh, là on se trouve à être dans une guerre euh, créée, ben, oui Poutine euh, est, est, est le créateur de la guerre il faut le dire, mais par contre euh, la planète en entier euh, ne va même pas dans les négociations ou les pourparlers c'est qu'on continue à faire de la, de la propagande pour que la guerre se poursuive, on dirait qu'on veut une troisième guerre mondiale et là on en est rendu au centième jour donc on continue avec ça et, et le FMI vient de dire ben, ce qu'on va faire pour aider le tout, on va encore créer plus d'argent, les gouvernements mondiaux vont créer plus d'argent euh, pour en donner aux, aux individus parce que là, on, on voit que les pénuries un peu partout commencent à se faire sentir, surtout dans les pays pauvres, où on va subir, où on subit déjà la contrepartie de ça, c'est-à-dire la famine. Et ce pas en, en créant de la fausse monnaie, en donnant ça, que ça va créer plus d'échanges de, de blé, de nourriture pour ceux qui sont en famine. Donc, c'est la... Le, le fameux revenu de base universelle, ben le FMI euh, dit, euh, dans la même euh, idéologie du World Economic Forum, il faut donner de l'argent à tout le monde. Euh, ce que ça va créer, ben l'article en parle un peu, mais c'est pas dur à savoir. De l'inflation, euh, les produits vont con continuer à augmenter, tout simplement. Si on met plus d'argent dans un système financier, ben ça continue à augmenter. C'est pas difficile à comprendre, c'est basique, c'est basique, là, euh, donc, euh, ah oui, euh, le prix du bois aussi, ben, États-Unis, Ukraine, objectif et conflit. Ça, ça, parle un peu de... C'est intéressant, là, je l'ai lu rapidement. Et le prix du bois euh, s'effondre euh, de 50%. Et ça, c'est assez important. Euh, Peut-être vous montrer si je peux y aller. Je n'avais pas préparé de vous montrer euh, euh, les futurs. On va aller voir les futurs rapidement, là, euh, du bois d'œuf. Vous allez comprendre... quand. Euh, euh, euh, ah, j'aurais dû euh, vraiment Préparer plus mes choses, mais euh, je veux vous les montrer absolument. On va aller voir le, les graphiques euh, mensuels. Ça, c'est un peu euh, tout le, ce qui se passe un peu sur les marchés. Là. Euh, Dow Jones, Standard Poor's. J'aime beaucoup le site euh, Finville parce qu'on a une vue d'ensemble de, de, de, de, de, de, de tous les graphiques, les euh, autant les indices que euh, le, le, le, les matières premières, l'or, l'argent, tout ça. Et donc, euh, tout simplement sur quoi je voulais vous fo focusser, c'est sur le graphique... Euh euh, bon ici c'est ici le graphique euh, du ben, c'est le lumber, le, boi, le bois là mais c'est le bois d'oeuvre et on le voit très très bien que depuis le, le, le top là, on le dit dans l'article, il a perdu 50% mais euh, vous voyez qu'il y a eu une folie ici, là euh, on se souvient encore, moi je, je le vois tout simplement parce que le 2 par 4, ben, c'est ici qu'il a atteint 10$, mais là on est retombé dans le 6-5$, je pense que ça, ça commence à, à, à baisser là. Ben, donc tout simplement je voulais vous montrer le graphique pour vous montrer que, oui, le, le, le, le, le bois d'oeuvre est en perte de vitesse là, au niveau de... de du prix, là. donc c'est un c'est assez important parce que dans le fond, c'est au niveau de la construction, on voit aussi que au niveau de l'immobilier, ça commence à ralentir les ventes. On pourrait, je ne sais pas si on va avoir un crash immobilier, mais ça pourrait arriver. Et il y a un autre article ici, euh, bon, je peux pas en parler parce que c'est trop rapide, là, euh, ce que je veux faire, euh, c'est l'agenda, c'est une une gang là, qui se réunissent euh, à toutes les années, je pense que c'était aux États-Unis c'est aux, ben, aux États-Unis. C'est des dirigeants d'entreprise, des banquiers, chefs de médias, leaders d'opinion universitaires. C'est l'élite qui nous dirige, là, qui se réunit. 68e réunion. Euh, Bill Derber est déjà en cours à Washington, D.C. C'est une réunion qu'on appelle ça. Et bien entendu, on parle de toute la même chose. Euh, qui est là? Oh, ben, C'est euh, le PDG de, de Pfizer, le PDG de Google, euh, Henry Kessinger, qui est là depuis 3000 ans aux États-Unis, qui dirige. Euh, qui dirige les États-Unis, j'en viens même pas, il est pas mort encore, il était là dans les années 70, avec Henry Kissinger il est encore là, on peut cliquer ici pour la liste complète, mais ce qu'ils vont parler tout simplement, ben, comment on, comment le, notre planète, là, on, comment les élites euh, peuvent aider la plèbe à à vivre et, et nous dire quoi penser. Donc, euh, c'est un peu ça. Et, euh, bon, le reste, vous pourrez aller voir ça. Euh, oui, c'est ça. ben c'est surtout, euh, j'ai pris les graphiques dans euh, cet article-là, quand le marché baissier prendra-t-il fin. Donc, tout simplement, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo-là. On est dans un marché baissier. Euh, en tout cas, c'est pas mal évident, là. On se trouve avoir... Euh, euh, on se trouve à avoir vraiment... Euh, euh, ben là, c'est la moyenne mobile 100 euh, semaines. Euh, et on est rendu ici. Là. Et euh, lorsqu'on regarde un graphique à froid, là, on, euh, je pourrais peut-être rapidement, rapidement... Je, je, euh, graphique euh, secteur US. Ça, c'est le graphique de secteur. Mais je ne pense pas que je vais avoir... Euh, euh, c'est tous les secteurs donc qu'on apporte du pétrole, bien entendu, mais c'est sur mon site, euh, Graphique Amérique. Ça longtemps que je n'ai pas mis ça à jour. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Je pense que ça ne fonctionne plus. Il faudrait que je vérifie ça. Là. Euh, en tout cas, de toute fa façon, bon, on ne perdra pas de temps ça, là. Euh, graphique. Euh, parler peut-être du secteur Amérique. Il faudrait que je revise ça. Là. Euh, ça, ça se trouve avec le euh, secteur discrétionnaire. Là. Ça nous montre un peu euh, euh, la consommation discrétionnaire secteur, hein, qu'on est en, en crash, euh, le, ça, non, euh, ça, des finance, systèmes financiers, on commence à souffrir. Euh. Donc, on commence à voir euh, surtout, euh, peut-être sur le Standard Poor's, euh, indice. On le voit assez précisément, là... Ben, dans, dans John's Standard Poor's, on est... Euh euh, comme à la croisée des chemins ici, euh, euh, c'est très très faible et, et ce qu'on pourrait faire, ben, c'est euh, poursuivre euh, euh, comme ça s'est passé en 2000, là, on a eu le crash de l'an 2000, surtout que s'est fait sentir sur le Nasdaq on avait eu une, une folie, mais là c'est simplement de la petite bière à comparer de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc on voit très très bien que lorsqu'on a eu le marché baissier, ben, ça a perduré jusqu'en 2003, et là on a eu une reprise, mais vu que le Nasdaq a tellement pris du de de, de, de galon, c'est que la petite euh, euphorie qu'on a eue en, en, en 2000, c'est comme rien à comparer de ce qu'on vient de vivre depuis les dernières années, là, depuis 2010, lorsque l'argent a été injecté dans le système. Et l'on est rendu là. là que le Nasdaq, c'est lui que je pense, que subi une plus grande correction à date. Et à savoir si euh, ça va se poursuivre, moi, je pense que oui. Euh, Russell aussi euh, donc euh, la, ma question c'est de savoir est-ce que le gouvernement va euh, ben, le gouvernement américain et euh, bien entendu la Fed euh, jusqu'à quand euh, ils vont continuer à, à garder leur objectif d'augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation ou est-ce qu'ils vont changer de cap moi je pense qu'à un certain moment donné lorsque ça va continuer à baisser parce que euh, je crois que c'est pas fini là, euh, Bien, ils vont changer de cap et ici ça se trouve être toutes les euh, les, les, les historiques là, les bear markets parce que moi je crois on le voit techniquement là on est vraiment dans un marché baissier le bear market euh, c'est en train de baisser sur le Dow Jones on, regardez, là, on a changé de cap, mais euh, est-ce qu'on pourrait euh, avoir un, revirant, un revirement bientôt? Euh, je ne pense pas. Je pense qu'on va entamer vraiment un, un marché lent de, à baissier, là, qui, ça, ça se trouve être un bear market, ça, en 2000, 2008, là, le fameux bear market, C'est sûr que la... la, la la proportion, on la voit pas beaucoup, beaucoup. Faudrait que j'aille dans Trading View, mais tout simplement pour vous dire que lorsqu'on va continuer à baisser, puis on le voit sur les, euh, euh, regardez ici, c'est plus évident sur le, le Dow Jones, non, le, le Nasdaq, excusez, euh, on pourrait continuer à baisser assez rapidement jusqu'à ce qu'on atteigne un fameux creux. Et euh, ça, ça se trouve être un peu les, ben les depuis 2000, là, euh, 2000 c'était pas si fort que ça, New York. En 2008, 2009, vraiment fort. Le 2020, c'était rapide, mais euh, tout de suite, ça s'est repris. Euh, C'est comme en 87. Mais là, on est rendu là. là. On a, avec euh, l'injection monétaire des États-Unis, euh, on a comme réussi à, à traverser l'ancien la, de, de, de, de sommet, mais là, on est en train de baisser. Et ça, ça se trouve être l'histoire, ben, les, toutes les historiques là, de 1903, euh, les, les, les paniques de 1907, les crashs qu'on a eu puis les marchés euh, euh, c'est Puis on voit le nombre d'années. De, de, 1903, c'est, ici, ils se sont trompés, c'est 1903, c'est de, de ma, euh, à avril à, à, à octobre. Donc, ce n'est pas duré très, très longtemps, ni, ni 1907 a été euh, presque plus qu'un an, mais c'est dans ces eaux-là, à peu près, les marchés baissiers, il faut le comprendre, euh, c'est plus rapide qu'un marché haussier. Là. Quand ça commence à, à tomber et à paniquer, ça va naturellement assez vite. Euh, 1909-1910, c'est un an, ici 11, bien sûr, c'est sûr que c'est la euh, 1911 jusqu'à 1920, euh, c'est la, la, la, la, la première guerre mondiale, là. donc euh, ça a été plus long. Euh, le marché a, a été baissé pendant presque 9 ans. 29 à 35, le marché baissé ben, à cause de la crise de 29 qu'on a laissé aller initialement. Ben, cest allé en 35 qu'on a repris euh, la même égalité d'un du, ancien sommet. Euh, 37 à 42, 46 49. Vous voyez, les marchés baissiers ne sont pas très très longs euh, habituellement. Euh, deux ans, un an, deux ans, à part de euh, certains endroits, là. Euh, 2007 à 2009, c'était euh, deux ans, euh, 2020, 2020, ça c'est une joke, l'affaire de la, la crise de la COVID, de, de la COVID là. les gouvernements sont tellement intervenus vite que c'est, euh, on voit que ça, ça s'est repris tout de suite, ce pas un vrai marché baissier qu'on a eu là. là. Mais là, qu ce qu'on est en train de voir, est-ce que le marché baissier... Euh, ça, ça se trouve être 2009, là, le dernier marché baissier qu'on a eu. Ensuite de tout ça, on a eu un changement de cap dû au fait que la, la Fed a commencé à injecter massivement de l'argent. Mais regardez, euh, ici, on a descendu, descendu, puis c'est à partir d'ici qu'il y a eu la panique. Là. 2009, je me souviens encore, ça descendait à vue d'œil de, de jour en jour, et on a eu le creux ici en décembre 2009. Et là, le... La FED est intervenue massivement là aussi... Euh, Standard Poor, euh, ça, on se trouve être rendu là. là. Donc, euh, c'est tout simplement pour voir une similitude. On a cassé là, la ligne euh, ici de support, là, et ensuite, ça s'est précipité rapidement. Nous, on est rendu ici. Est-ce qu'on pourrait casser cette ligne-là? Il n'y a rien qui nous dit qu'il qu y avait un changement de direction dans, dans l'immédiat. Et on voit les euh, euh, les moyennes mobiles ici, qui se trouvent à être euh, moyennes mobile si je peux les trouver, un 200 et 50, donc euh, on a eu un croisement, des moyennes mobiles, 250, donc euh, habituellement, ça regarde vraiment pas bien là, quand qu on a ce croisement-là, et on, on est en train de vivre ça. Donc le marché baissier, pour moi, est pas terminé, et le creux, est-ce qu'il est atteint? Moi, je pense pas. On n'a pas eu encore une, une, euh, une capitulation euh, assez forte pour nous prouver que le marché baissier serait terminé. Et euh, là, c'est 2009, encore la similitude, à ce qu'on est aujourd'hui, aujourd'hui, on est rendu là, là, et 2009, avant que ça commence à s'écrouler, euh, non, c'est euh, le changement de direction, excusez, c'est lorsqu'on a eu le changement de direction ici, là, lorsque la Fed est intervenue, là, on a eu vraiment, vraiment un changement de direction important, on voit les moyennes mobiles qui ont changé de direction, donc, euh, on n'est pas encore rendu là, donc, euh, ça ressemble justement à un marché… Un baissier qui euh, débute. Euh, on va suivre ça, là, parce que dans le fond, euh, euh, lorsque ça baisse, oui, on, on a eu, euh, c'est pas la semaine dernière, au euh, début de la semaine, on a eu des montées importantes, mais dans un marché baissier, euh, d'habitude c'est rapide, euh, ça baisse. Ensuite, on a des reprises, des petites reprises, on retombe, des reprises, on retombe. Et un peu sur toutes les... Euh, sur les, euh, les, les... les titres, là, surtout technologiques, on parle de Tesla moins, là. je n'ai pas le temps d'aller les voir mais euh, on voit qu'il y a une capitulation là aussi, on commence à perdre beaucoup de poils d'abattre sur Netflix euh, sur euh, des, des titres plus euh, technologie de technologiques connus, Facebook euh, euh, on est en marché baissier sur ces titres là, qui ont supporté il faut pas oublier là, euh, Google prend de la, euh, est encore est très très faible, là, commence à baisser Amazon c'est la même chose donc euh, sur des titres importants qui ont supporté durant les dernières années les Standard Poor's, Nasdaq, Dow Jones, surtout peut-être Nasdaq, là. Euh, on voit qu'il y, y, y a une, une une rupture, là, et on commence vraiment à subir ça sur les principaux indices. Donc, oui, on est en marché baissier. Est-ce qu'on a un revirement qui va débuter bientôt? Moi, je ne le pense pas. Je pense que ça va continuer à baisser assez rapidement, et lorsqu'on va avoir une capitulation, que tout le monde va être dans la crainte que les journaux, les médias à apotins vont, vont nous dire que la fin du monde est arrivée au niveau économique, ben, c'est là que le marché va se Donc, on va se revoir peut-être cette semaine pour une nouvelle vidéo, là, mais euh, euh, d'après moi, le marché baissier euh, débute et il euh, faut va, va suivre le pétrole aussi qui continue à monter. Et la dernière fois, en 2009, euh, lorsqu'on est arrivé à l'euphorie, le pétrole avait atteint 140$ le baril. Donc, ça serait vraiment pas surprenant que le pétrole continue à monter, mais lorsque la, la, la capitula capitulation est arrivée en 2009, eh bien, le pétrole s'est effondré rapidement en quelques mois, là, le pétrole est parti de 140 à, je pense, 30-35 le baril. Donc, c'est ce qu'on pourrait vivre peut-être cet été. On va voir, mais les marchés baissiers sont assez rapides, peut-être un an, deux ans. Et ensuite, ça reprend, mais on n'est pas rendu là.